Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'est-ce pas un temps de service qu'accomplit l'homme sur terre? Un temps de service. Un temps pour servir le monde. Un temps pour servir le monde. Ni mène-t-il men, ni, pas la vie d'un mercenaire Ok. Nous venons de sauter après un bon temps de service. Est-ce que son vie de mercenaire n'a pas mené Le mercenaire n'a pas un bon, bon bagaille, non Péjoratif. So « We are here to serve people. We are on earth to serve people. » Tel l'esclave soupirant après l'ombre, ou l'ouvrier tendu vers son salaire, j'ai un portage des mois d'illusion à mon compte des nuits de souffrance. Tel l'esclave soupirant après l'ombre, comparaison avec l'esclave, comparaison avec l'ouvrier qui attend son salaire, eh bien, moi, j'ai l'emportage des mois d'illusion à mon compte des nuits de souffrance. Des nuits de souffrance, la personne en train de souffrir. So, la souffrance, on dirait qu'on peut avoir un compte de souffrance. Un compte de souffrance. On peut avoir un compte de souffrance comme on a un compte en banque. J'en ai partagé des mois d'illusion. Ainsi, l'esclave soupire après son ombre, l'ombre. C'est comme un espoir. L'ouvrier, son salaire, c'est comme un espoir. Mais moi, je partage de moi d'illusions, même si j'ai des nuits de souffrance. Saut so le slave As a hope. The walker, The person who is working. Who has a simple salary. has a hope. And then also, people who are suffering now need hope. Etendu sur ma couche, je me dis: A quand le jour? Si t'as levé, quand serais-je au soir? Personne qui a tourmenté, il n'y a pas qu'à reposer ni la nuit ni la journée. Étendu sur ma couche, je me dis, à quand le jour, si t'as levé, quand serais-je au soir? bouleversé, bouleversé, bouleversé. Imaginez maintenant, nous sommes confinés et à, à la maison. So, vous comptez le jour, vous comptez les nuits. C'est vraiment, ça peut devenir une anxiété. Et des pensées folles m'obsède jusqu'au crépuscule. On ne peut pas dormir. Des pensées folles, ce ne sont pas des bonnes pensées, des pensées qui s'égarent, m'obsèdent jusqu'au crépuscule. Une personne tourmentée, qui, qui ne voit pas l'avenir, qui perd l'espoir, ce sont des pensées Ok? Quand on quand is the mauvaises frances peuvent venir now i understand that uh, the person is at home okay in his bed and, he, and he's wondering when the day when the day is happening When it will be night, like it is, it is counting day and night and bad thought is coming as obsession at night time or in late in the afternoon or school. It looks like now. Et so many bâtons. J'ai une date. Coronavirus time. Vermine et croûte terreuse ma chère, Ma peau, j'en et supure. Mes jours ont couru plus vite que la navette et disparu sans espoir. Ça, ça nous rappelle Job. D'aller c'est l'histoire des gens, ça. Hmm? La personne a des maladies de la peau. Et il a vu que ces jours courent très vite comme la navette. Et des jours sans espoir. Disparu sans espoir. So, la maladie de la peau ça peut vous n'importe quelle maladie pour nous que nous, nous sommes on euh, le ou en avril, nous donne toutes sortes de manifestations ok nous souffrons de notre corps Et nous voyons que les jours passent comme ça, sans espoir. Yeah. With corona venus, we are suffering in our body, physical body. And days are, days come and go without hope. Nous donnons au roi de future looks like Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle, que mes yeux ne reverront plus le bonheur. Désormais, je serai invisible à ton regard, tes yeux seront sur moi et j'aurai disparu. Hmm. Au Saint-Major qui parle à son Dieu. Souviens-toi que ma vie n'est que souffle. On est sur terre, de passage, la vie n'est que souffle. Que mes yeux ne verront plus le bonheur. c'est trop dit. Mes yeux ne verront plus, ne reverront plus le bonheur. Hmm. le bonheur est-ce qu'on peut l'espérer comment on va comment on va avoir une nouvelle vie avec le coronavirus une nouvelle vie de bonheur comment on peut imaginer le bonheur dans le temps de coronavirus puisqu'on voit que la vie d'un homme devient éphémère. C'est comme un souffle. Hmm? Désormais, je serai invisible à tout regard. Tes yeux seront sur moi et j'aurai disparu. Yes. On est sur terre. On va disparaître un jour quand même. Mais la souffrance, c'est dur. invisible à tout regard. Tes yeux seront sur moi et j'aurai disparu. Donc est le moment présent, c'est un moment important. Qu'on doit le vivre avec bonheur. So, il like slack. Our life, Something that has no value. We cannot expect to have uh, happiness. A like you see me now, but I am invisible and you I have the ability to disappear. You are looking at me, but I can be disappearing. like uh, it is a feeling. It is, it's just a feeling. De coup d'appel comme la nuée se dissipe et passe qui descend au chérol n'en remonte pas il ne revient pas habiter sa maison et sa demeure ne le connaît plus sur la nuée c'est comme un nuage passe dans le ciel, qui dissipe et passe. Et si on descend au Chirol, je ne connais pas ce que ça veut dire Chirol, mais dans le contexte, le Chirol, quand on y va, on n'en remonte pas. Ce n'est pas un bon endroit du tout. Et si on arrive à s'en échapper, il ne revient pas habiter sa maison, et sa demeure ne le connaît plus. C'est comme si, quand on va recommencer une vie avec cet épisode de coronavirus, est-ce qu'on aura encore sa maison? On aura perdu sa maison. Et est-ce qu'on. Est-ce qu'on sera ensemble? Est-ce qu'on va avoir perdu les membres de notre famille. Et c'est pourquoi je ne puis me taire, je parlerai de l'angoisse de mon esprit, je me plaindrai de l'amertume de mon âme. So... There is a comparison here. like everything is uh, is a female there is a place called sheol is not a good place to go you can go either you will not come back if if you come back people at home may. Not recognize you. So, the sherol is not a good place to go. Meaning, the circumstances of uh, coronavirus plunge people in uh, lack of hope, and they might not come back so the lack of work is the thing that makes people so scary c'est pourquoi je ne puis me dare. i need to talk even though my spirit is anxious i need to talk and i need to To express my complète. Suis-je la mère, moi, ou le monstre maille, pour que tu poses une gorde contre moi? Ça c'est job. Job est en rébellion contre ce créa son créateur. Et il comporte son créateur à, à un observateur um, qui observe la souffrance et qui ne fait rien pour lui. Il a perdu la foi. Yeah. Who am I? De si? why are you becoming like a an observator like a person who observe me like that just an observator you observe me you are talking about to your creator and then you feel like He is not part of your suffering He just like to observe what's going on you are you lose your faith si je dis mon lit me consolera ma couche attenuera ma plainte si je dis mon lit me consolera ma couche attenuera ma plainte alors tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par les visions. Tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par des visions. Donc vous voyez ça. Quand je dis qu'on doit compter ses bénédictions, on doit compter sa bénédictions. Si on compte sa bénédictions, on va bien dormir. On n'aura pas ces ces mauvais songes. Hein? Mon lit me consolera. Ma couche atténuera ma plainte. Ça veut dire que c'est vraiment désespéré. C'est so, quand tu couches dans ton lit, tu penses que le lit, seulement être dans le lit, peut te consoler. Vraiment? Job est en désespoir. Il est en désespoir. Yeah. Si on a le coronavirus et on, on, on sait que on ne peut pas s'en sortir, beaucoup de personnes peuvent être comme Job se demander qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, pourquoi mobserves tu Tu as resté te contente de la place d'observateur, tu me regardes souffrir, eh bien, mon lit où je couche va me consoler. Je dois compter sur un lit pour me consoler. Et toi, qu'est-ce que tu fais Tu m'épouvantes par des visions Si je vois ce que je vois dans le lointain, ce n'est pas bon. Des mauvaises visions Because it's cold. It's not good. It's not good. We mean it now. Job is like depressed. He doesn't have a good sleep. And when is he sleeping? He's sleeping. He's still thinking, and his dream, his dreams are full of bad, evils, full of evils, and he feels like scary. He's not happy. Ah, je voudrais être étranglé. « La mort plutôt que mes douleurs. »« Je m'en moque. Je ne vivrai pas toujours. »« Aussi, laisse moi Mes jours ne sont que souffre. Ça, c'est beaucoup dire. « Je voudrais être étranglé. La mort plutôt que mes douleurs. » À un certain moment, Job, sa souffrance est devenue intolérable. Je vois souffrir comme ça. et dit bon plutôt, ou mon hmm? uh, puisque nous devons mourir quand même, je ne vivais pas toujours, so. Je ne vivais pas toujours que mourir fini. C'est vraiment, j'avais vraiment inconsolable. Aussi laisse-moi. Mes jours ne sont que souffre. Laisse-moi. Ça, c'est beaucoup dire. Les oui, réflexions. When you see you have a coronavirus and then there is no hope, you can you can get out of it and then you got to accept. You are losing your life. And then if you are suffering too much, you prefer, you, you, it is preferable. Because anyway, you got to pass away one day. That is extremely depressive. That's a man without faith. Qu'est-ce que donc l'homme peut en faire si grand cas pour fixer sur lui son attention, pour l'inspecter chaque matin, pour le scouter à tout instant Je vais au point. Qu'est-ce donc que l'homme peut en faire si grand cas pour fixer sur lui ton attention, pour l'inspecter chaque matin, pour le scouter à tout instant Job se sera observé par son créateur. Il a dit Je suis sûr que mon créateur me voit. Il a son regard sur moi et non seulement il a son regard sur moi, il m'expecte chaque matin. il m'expecte chaque matin. Et. Ninine. Le Créateur connaît qu'il est en train de souffrir. Et il a dit, bon, quand même, si vous êtes en train de m'observer chaque jour, chaque matin, c'est que l'homme a beaucoup de valeur à tes yeux. C'est ce que tu as fait de me regarder pour me laisser le temps d'avaler ma salive. Il est comme là, la... presque de, Et... Et il est en train de perdre la tête. Parce qu'il est en train de souffrir. Si j'ai péché, que t'ai-je fait à toi? L'observateur attentif de l'homme. Pourquoi as-tu pris mon possible? Pourquoi le suis-je à charge? Ne peux-tu tolérer mon, mon offense? Passer sur ma faute, <coughs> quand bientôt je serai couché dans la poussière, tu me chercheras, tu ne serai plus.